la sécurité avant tout se désinfecter les mains yo salut à tous c'est Aurélien. j'espère que vous allez bien que vous passez un bon moment malgré la situation un peu compliquée en ce moment c'est pour ça qu'on tourne dans le studio et qu'on va débriefer le concours que j'avais lancé à Noël je rappelle 100 euros à gagner à ceux qui réalisaient mes figures donc potentiellement là on est sur la finale il y a eu des qualifications maintenant on est sur la finale euh, il y a eu 6 finalistes et c'est grâce à mon partenaire VPX qui nous fournit les barres de céréales pour se régaler pendant cette phase de confinement. On va se régaler, donc c'est des barres protéinées, peu de sucre, idéal en collation, par exemple, après le vélo. Il y a plusieurs parfums. Ici, on est sur un bouquet avec les gâteaux. Ici, on a des fruits, des bois, fraises. On va se régaler, on va déballer, on va tester ça. Ça se présente comme ça, une petite barre. On va la goûter pendant qu'on débriefe ces vidéos. On rappelle juste les règles. Ce qui était en finale, je vous avais imposé 5 techniques. Je vous avais proposé tout d'abord 5 sauts sur la roue avant. Donc on partait dans cet axe-là, un tour sur la roue avant et on finissait dans le même axe. Là, je vais être indulgent pour la finale. Je demande à 360. La deuxième technique, elle a été imposée par un abonné. Emric. je me souviens, c'était une technique qu'on avait appelée le cavalier un peu bizarre. En gros, il fallait se mettre sur la roue arrière, mais à l'inverse du vélo et faire 5 sauts. Donc là, pareil, on sera très indulgent. Il faudra bien faire 5 sauts, pas 4, pas 3, euh, pas 4,5. Ce sera 5. La troisième technique, c'était un 360 uniquement sur la roue arrière. Là, on le voit, vous avez compris. Et là, c'est vraiment un 360. Il hein. ne faudra pas finir en 180, en 300 degrés. Il faudra partir la roue avant ici, faire le 360 et replaquer ici. Hein. La quatrième, c'était peut être la plus dangereuse, un salto avant. Par-dessus le guidon. Je vous avais autorisé d'utiliser un matelas. Si vous n'atterrissez pas sur ses pieds, si vous posez les mains ou quoi que ce soit, ça sera disqualifié tout de suite et il n'y aura pas les 100 euros. Et la cinquième, je vous avais imposé un saut de 2 mètres de haut. Peu importe, le but c'était pas de se faire mal. Donc je vous propose de commencer la vidéo maintenant. Alors, bon bah avant de lancer le défi, on va goûter cette petite barre de céréales pour commencer et regarder vos vidéos. J'ai pris euh, goût euh, fraise myrtille. Alors, ouais, pas mal. OK. Alors, c'est parti. Et le premier finaliste, c'était Antoine. Antoine qui bah, là, propose la technique du cavalier qui a été validée. Là, je coupe la vidéo. Malheureusement, Antoine, il m'a marqué un mail comme quoi il n'avait pas pu terminer la vidéo car il avait tordu la roue avant de son VTT trial. Là, c'est pour ça. Et d'ailleurs, il a filmé avec un VTT qui n'était pas le sien. Donc, euh, malheureusement, Antoine, c'est pas gagné, désolé. On en refera, t'inquiète pas. Le deuxième candidat, Batride. Par-dessus, le guidon. <rire> ok, là ce qui est cool, c'est que j'ai pu voir vos progressions. On voit à chaque fois. Là, c'est pas validé non plus, mais ça se rapproche. On a dit sans les mains. Et ce qui va y arriver, là on est pas mal. Je crois que tu as touché les mains. Lâche-moi ces mains, Batride. Allez, celle-là c'est la bonne, vas-y. En vrai, c'est la vitesse et l'engagement là. Plus vite un hein. peu. voilà donc ça c'était bon là le 360 maintenant celui-là il est pas ah, ça c'est validé la chute mais pas pour le concours dommage faut tout le temps freiner faut pas faire en espèce de manual. Ah alors attendez parce que là il part sur la roue avant je pense que tu as voulu nous la faire de travers en te disant ok le 360 Allez. ça va passer là mais si on se fait une ligne ici tu es parti là on est d'accord on va on va le faire ensemble après, vraiment, ça sera l'avis des abonnés. Mais je pense que ce n'est pas validé. Regardons. Là, si on regarde, du coup, tu es parti la roue avant ici. Ici. OK, on est sur cet axe-là. Et tu sors là-bas. Alors, on n'est pas sur un 360 totalement fini. Je vais faire un petit onglet pour demander l'avis des abonnés. Est-ce que vous pensez qu'ils méritent de valider cette technique Pour moi, ce n'est pas un 360. On avait dit l'avant au même endroit. Que le départ. Là, on est plutôt sur un 340 degrés. Donc, pour moi, ce sera pas validé. Je suis désolé, Batride. On va voir les autres techniques. Là, on était sur le tour sur la roue avant. Hum, pareil. Je sais pas si c'est validé là à ce moment-là. Ah, ça commence à faire beaucoup là. Je crois que tu t'es dit que c'était pas long effectivement. Ok, c'était pas celui-là. Non, la 180 non plus. Je prends une petite barre. Tiens, ça va te donner de l'énergie. La barre Vpx 0 impact. Allez, allez, allez. Ah là faut vraiment donner de l'engagement. C'est le fait de tourner votre guidon. Pas loin. Laissez le vélo tourner. Tournez le guidon, laissez l'arrière partir. Allez, allez. Oui là c'est bien là. Tourne, tourne, tourne, tourne. Yes oui oui Voilà ça qu'on veut. 1, 2, 3, 4. T'aurais pas eu les tapis, franchement, ça passait. J'avoue que ça fait peur quand on est tout en haut du guidon, on est à plus de 2 mètres de haut. Allez là. 1, 2, 3. Par l'avant. Non, je vais recommencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cette technique-là, elle est validée. Et le saut de 2 mètres maintenant. Allez. Ok, c'est bon, il oui. l'a refait. Voilà, ça passe. Il nous fait un petit récap, le salto avant. Là, du coup, c'est la technique, on ne sait pas trop. Là, honnêtement, pour moi, c'est pas validé. Je suis désolé. C'est là où ça va se geler 100 euros. Là, les 5 bons sur la roue avant, c'est validé également pour moi. Je l'ai accepté. Les 5 sauts en cavalier un peu chelou. Ça, c'est validé aussi. 2, 3, 4, 5, 6, tu m'en as fait même. Et le saut de 2 mètres, ça, c'est validé aussi. Oui Yes Et Baba ride. j'attends l'avis de mes abonnés. Je veux pas être le vilain petit garçon de cette vidéo, mais pour moi, c'est pas validé. Sauf si la majeure partie de mes abonnés pensent que c'est validé, ils le marqueront dans le petit onglet et ils lâcheront un gros pouce bleu pour te soutenir. Allez, on attaque avec le troisième rider, c'est Colin cette fois-ci. Colin qui se présente, qui roule sur un TMS, la même marque que mon Street Trial actuellement. Allez Colin, c'est parti. Du coup, les cinq sauts sur la roue avant. Ça y va doucement. Tourne plus le guidon, vas-y, ça ira plus vite. Hop, hop, hop, hop, hop. Ok, validé pour moi. Plus que le 3-6 même. Apec, Colin. Première technique. Deuxième, les cavaliers. Ouf. C'est chaud, je vous avais dit, celle-là n'est pas si facile 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yes Oui, Maîtriser yes. en plus Plus que 5, ça propre ça Le 3-6, alors là on regarde bien Non, pas validé Pas validé Ensuite, vas-y, ça va passer Oui Là le 3-6, on voit qu'il est dans l'axe pile-poil Le salto avant Non Faut pas mettre les mains, j'avais dit Allez, yes Yes Colin Oh le backflip Il est chaud <rire> Il est chaud Et là on valide les deux mètres si ça passe Allez vas-y Cola. Et d'ailleurs je me demande Attends, attends, petit arrêt sur l'image là Est-ce que Batride ça serait pas le même conteneur que tu as sauté là euh, Je me demande si vous êtes pas potes tous les deux non On dirait le même Bah peut-être pas hein, mais il y a une ressemblance en tout cas Le conteneur vas-y Allez Facile Pouf Yes et bah ben Colin, qu'est-ce qu'il nous fait là Ah il y a un petit bonus là non La sortie 3-6, yes ah, ça sent le backflip ça <rire> Ah backflip raté, <rire> yes ça passe euh, Propre Et bah ben Colin, Colin, Colin, 100 euros. le chèque il arrive chez toi Colin, premier vainqueur de ce concours Mais il y en aura peut-être d'autres donc on va voir, je vous ai dit c'est tous ceux qui réussissent donc euh, potentiellement il y en aura d'autres Allez, Loris, c'est parti. Qui est en Street Trial également. Il nous avait impressionné sur les qualifications. Là, le premier tour sur la roue avant, c'est propre. C'est propre, ça continue. Oh là là, ça continue avec un foot jam whip. Plus que validé. Là, on est chaud. 1, 2, 3, 4, 5. Ça le fait également. Le tour sur la roue arrière. Easy, c'est propre. En plus, réception tranquille. Là, je sens qu'on a un bon candidat. Un peu plus chaud pour le salto avant. Non, qu'est-ce que tu m'as fait, Loris Drop de 2 mètres, OK. Et le salto sur la roue avant, non Loris Je peux pas arrêter la vidéo comme ça. Quelques crashs, je vois là qu'il y a des crashs. Mais il est où, le salto avant Les 100 euros, Loris Le foot jam, oui Ah, peut-être là. Non, non, non. Ah, je crois qu'il y a eu un blocage sur le salto avant. Watch par-dessus là la... Mais je suis trop déçu Loris, pourquoi tu m'as fait ça T'avais tout fait avec une facilité et le salto avant, non. Eh ben, je suis déçu Loris. Je pense que là ça s'est joué dans la tête, mais tu as bien fait franchement. Je vous avais dit si vous sentez pas, ne vous jetez pas à la mort. C'est pas grave. OK, on fera d'autres concours, tu auras une deuxième chance. D'ailleurs, voilà, si vous souhaitez des petits concours comme ça, je sais que c'est un peu une période où on est confiné à la maison, certains ont des jardins, euh, d'autres bon bah ils descendent tout seuls sans trop côtoyer de monde. Est-ce que ça vous intéresse des petits tutos, des petits concours comme ça euh, Marquez dans les commentaires et surtout lâchez les gros pouces bleus comme ça on en refera. Le nouveau, c'est Flo. C'est parti. Et là, on le voit derrière. Je pense que c'est un fan de DH d'enduro. Je remarque le petit poster de Fabio Wimmer. Qui c'est qu'on a de Bruni euh, Gauche, je sais pas. Ça va vous de découvrir. Dites-moi dans les commentaires. Allez, let's go. Salle-toi avant. Oh, il y avait les mains. Mais sans les mains, ça va le faire. Oui Je crois qu'il a pas mis les mains, là. Voilà, c'est bon. C'est bon, validé, là. Là, ah, il y a les mains, mais c'est devant. Ça va. OK. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je crois qu'elle est 5. Hein je crois qu'elle est 5. Ok. On valide le cavalier à l'envers. Le saut, ouais. c'est bon. Ouais, ça faisait peut-être pas 2 mètres avant. Là, ça fait 2 mètres. Boum. Yes, bien joué. Ah ouais, le tour sur la roue avant. Allez. Non. Allez, il manque juste un quart, là. Allez, stabilise. Passez sur l'avant, là. Ah, t'as déchiré ton pantalon en plus. Qu'est-ce qui t'est arrivé Allez du coup attends qu'est-ce que tu m'as fait Tu as abandonné le saut sur la roue avant. Oui. Ok celui-là, c'est beau. Wow. Yes Ça c'est beau, voilà. On oh, ça rage. Oh, si. yeah. <rire> Franchement, je suis déçu pour toi, Flo. Je pense que c'est pas validé malheureusement. Saut sur la roue avant. Allez, là tu nous finis avec un petit best of, ça fait plaisir, vas-y. Allez, Flo. Yes Ça c'est beau. Oh là, bah, la bossa backflip. Je crois que vous aimez tous les backflips ici. Yes ça finit à pas du vélo mais c'est passé D'ailleurs je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de Flo, je vous la mettrai dans la description. Hey Simon, nouveau candidat. Simon que je connais, qui fait partie de mon club à Montluçon. On va voir si tu as tout réussi Simon. Ok. éclaté, c'était super. Et à toi tu salut à tous. Let's go. Allez, fais-nous rêver avec ton petit vélo là. Le cavalier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes! Front flip! Ah ouais, pas de matelas, là, Simon, toi. La jeunesse! Yes! L'inconscience de la jeunesse. Le tour sur la roue avant. Ouh. Je sais pas si on le valide ça, Simon. Tu es un petit peu emballé là. Je sais que tu le fais très bien. Mais est-ce que t'es pas allé un peu vite sur ton 360 là? Si tu venais de là, faut que tu arrives là. Ouais, genre là où t'as déplacé. Euh. Marqué dans les commentaires également. Je suis pas sûr du 360. Euh, un autre 360 sur la Warrior aussi, s'il te plaît. Simon, là, c'est un peu bâclé le travail. Je suis un peu déçu de toi là. Pareil, le 360, c'était pas des sauts sur la Warrior, c'était un seul saut. Bon, ça va que tu le fais avec le tracteur, hein, parce que. Mais là, encore une fois, marqué dans les commentaires, Simon. Est-ce qu'on lui valide ce.. Voilà. Bien fait Est-ce qu'on le valide Les sauts de 2 mètres. Chibouang oh, L'impact. Ouais, le salto avant. Propre. Tour de te lancer à un toi, défi. maintenant, de me lancer un défi. Vas-y, dis-moi. Vas-y, montre-moi. Dans ta vidéo euh, où tu testes des vélos bizarres, il sera prêt pour toi euh, quand tu reviendras à mon son. Ok, vas-y. Regarde la démonstration. Vas-y, montre-moi le vélo. Yes Circus T'as pas la fourche à l'envers également là Le vélo ressort Waouh C'est quoi ce vélo Énorme Vas-y je veux trop essayer moi On peut applaudir également Yes Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ne quittez pas, je vais faire un petit remerciement également à tous ceux qui ont essayé qui n'ont pas voulu spécialement participer, mais qui ont essayé ce défi, qui l'ont posté sur leur chaîne YouTube. En tapant « Défi Aurélien Fontenoy » sur YouTube, j'en ai trouvé plein. Merci à VPX qui a sponsorisé cette vidéo. Je vous souhaite un bon confinement. À plus. Ciao, pensez au like, bien sûr, et puis à l'abonnement. Allez, ciao.